J'ai eu l'énorme chance de pouvoir tester en avant-première les deux nouveaux opérateurs et je vais donc vous livrer mes premières impressions sur cette vidéo. Alors, avant de commencer, il est important de préciser que ces deux opérateurs sont signés de la main d'Aurélie Deban. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est déjà responsable par exemple de Mozy. Pour vous donner une petite idée de ce qu'elle est capable de faire, elle est surnommée affectueusement par Leroy Atanasoff, game director du jeu, Breaker of Meta. Rien que ça. On va commencer par la défense avec Orix. Oryx est donc un roameur sous la plus pure des formes. Il est extrêmement mobile de par ses deux capacités. La première, c'est donc tout simplement la capacité de passer au travers des murs avec sa charge. Et si ça touche un joueur, euh, il le renverse. Donc ça marche sur les shields par exemple, ça devient un counter des shields. La deuxième, c'est tout simplement de sauter euh, aux trappes et donc de pouvoir les remonter. C'est très très très fort. En fait, si vous voulez, chaque trappe qui a été ouverte par l'attaquant va donc devenir une possibilité de back maintenant pour Oryx si elle n'est pas tenue. Un mec qui a des moves intelligents devrait donc être capable de rendre complètement fou l'adversaire et ça devrait mobiliser des ressources extrêmement importantes pour l'attaque. Alors, déjà sur le papier c'est assez sexy. Et dans la pratique, c'est surtout méga fun, c'est un véritable plaisir, le perso il est vraiment très très bien réussi là-dessus. C'est fluide, rapide, nerveux, et ça se joue très très bien. Par contre, sur un point d'équilibrage, euh, pas d'inquiétude, en fait le personnage il n'est pas incontrôlable. C'est-à-dire que, d'après moi, actuellement Oryx il ne peut pas s'exprimer correctement sur toutes les cartes. Donc par exemple... La nouvelle Oregon, Villa, Consula, Café, il sera très probablement dévastateur. Mais d'autres cartes comme je sais pas, Kossline, Clubhouse, ça me semble légèrement moins adapté. En fait, ça va être fort, surtout d'après moi, pour sa capacité à remonter les trappes. Imaginez juste, je sais pas moi, Consula en light, si la trappe serveur est ouverte, vous pouvez tout simplement monter par le serveur euh, dans le visa, et back l'ennemi sans qu'il n'en ait aucune idée, en faisant fi, je sais pas, des nomades, des gridlocks, euh, voire même de certains drones. Enfin, pour son habilité à counter les shields, euh, c'est un peu plus particulier. Disons que sur un match-up 1v1, il n'y a pas photo, Oryx est censé outmeta complètement, je ne sais pas, un montagne, un blitz ou quoi que ce soit, euh, il peut tout simplement lui foncer dessus en fait et euh, l'immobiliser pour le tuer. Néanmoins... Euh, ça se passe rarement comme ça parce que généralement quand il y a un shield, il y a ses coéquipiers à côté et bah du coup ne pouvez pas lui foncer dessus. Euh, donc c'est pas non plus le counter absolu des shields, c'est le counter des shields absolu en inverse. Côté attaque, on a donc euh, Yana avec un loadout qui est déjà de base extrêmement fort. Hein. J'ai 36 smoke nade. À mon avis, ça va à rapidement se faire un nerf, voire même nerf sur le TTS. Sa compétence. C'est très compliqué d'estimer à l'heure actuelle si ça va avoir un véritable impact sur la méta ou pas. C'est, bon, moi, mon plus gros coup de foudre depuis la création du jeu. J'adore ça, en fait, ce principe d'avoir un hologramme qu'on va contrôler et du fait qu'on va pouvoir euh, trickser l'adversaire, c'est-à-dire euh, le rendre un peu fou. Néanmoins, l'hologramme, il ne peut pas tout faire. Il y a pas mal de moyens de savoir que c'est un hologramme. Donc, euh, notamment, je sais pas, avec les caméras, le fait que l'hologramme ne peut pas tirer, le fait qu'il ne peut pas briser une fenêtre, et tout simplement, bah euh, quand c'est Yana, on a toujours un peu le doute de ce fait que ce soit l'adversaire ou pas. Euh, ça permet de prendre de l'information, ça permet de rendre au fou un peu euh, la défense. On peut donc par imaginer euh, un side push avec euh, bah, justement un opérateur, un coéquipier normal, euh, plus l'hologramme de Yana. L'hologramme de Yana va faire entre guillemets l'open et euh, le coéquipier va prendre le refrag sur l'open de l'hologramme. En d'autres termes, en fait on envoie l'hologramme, l'hologramme se fait tirer dessus et euh, derrière c'est beaucoup plus facile. Pour le joueur qui va suivre l'hologramme, de réaliser le frag sur euh, le mec qui a tiré sur le tout simplement. Je ne sais pas si je suis très clair là-dessus, mais euh, c'est principalement la première utilisation qu'on va trouvée en dehors de celle de euh, droner comme un drone, puisque ça peut se recharger euh, de manière illimitée. C'est très très pratique pour prendre l'information. Donc pour Yana, grosso modo, c'est plus un point d'interrogation sur le long terme. Est-ce que les joueurs vont euh, s'habituer justement à ces hologrammes-là et donc être moins facilement bêtables Est-ce que ça va remplacer une hache Est-ce que ça va remplacer une Zofia Tout simplement pour faire de l'open. Euh, à l'heure actuelle, c'est très très très compliqué de répondre à cette question-là. Néanmoins, la compétence reste euh, assez fun à jouer. Ça reste super intéressant, cette direction-là, d'avoir quelque chose qui est juste là pour, en fait, foutre le bordel dans les lignes de l'attaquant. J'ai assez hâte de voir en fait vraiment comment on couche, va pouvoir euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire tout simplement. Euh, J'ai pas mal d'idées qui me viennent mais bon on va tester ça sur les TTS on verra ça euh, euh, bien plus tard dans la méta. Alors est-ce que je suis satisfait euh, La réponse c'est un grand oui. Je peux pas vous dire encore vraiment avec une certitude l'impact que ça va avoir sur la méta, euh, si ça va vraiment être huge ou pas. Mais ce que je sais, c'est que je suis content de la direction euh, prise pour les nouveaux opérateurs. Déjà parce que tout simplement, c'est innovant. Euh, c'est pas quelque chose qu'on avait euh, l'habitude de voir, donc ça répond un peu à une inquiétude de la communauté qui est « Ok les gars, est-ce que vous allez réussir à tout le temps innover ?» Et ensuite, surtout, euh, c'est pas chiant en fait. C'est-à-dire que jouer contre Yana ou jouer euh, contre Rix, euh, c'était pas frustrant comme on peut le jouer, je sais pas, contre une Ella, contre un Lésion, contre une Frost ou quelque chose comme ça, on a quelque chose qui est fun à jouer, qui semble vraiment utile dans la méta, mais voilà, qui n'est pas frustrant de jouer contre et ça c'est d'après moi une très très bonne chose.